Divers kidnappés qui tap suivi depuis un bel bout de temps, ou kon ça kidnappé ou fait, yon rentre dans l'église là tout, yon suivent la messe ici, et puis, kou yon sorti l'église là, yon bap, yon déposé la patte sous gros autobréa avec toute sécurité. M'bral bonno, m'bral raconter ou histoire.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 Genye jeudi frères et sœurs bien-aimés qui accompagnaient ensemble avec sécurité qui allait l'église, yo al assiste assister la messe. L'église ça qui se cite Chabelle oh oh. Pendant yon l'église là mais semblait depuis là yon a qui te la Yo, j'aime te capable dit dire. antenne sou yon, yon suivre peuple haïtien mon koné, lorsqu'on rentre dans l'église ge a un pile moune ça qu'arrivait nan pot moun nan pas passe rentre c'est pas là dans le passé sorti c'est nous connaissons est difficile allez jeudi frère et so sœurs bien aimés ça qui prend le passé pendant l'entrée l'église là mais cela déroulé la personne sinakwa, quoi amen nous koné l'église catholique l'ostia by tout ça eh bien, kidnappé tout peuple pas ici, yo entre en deux dans l'église là. Attendez bien. Yo rentre dans l'église là. Yo suive la messe normalement. Le père a dit, la paix avec nous tout. Yo répond mon père, et avec ou même tout. Le a précité, cette marie m'a dieu prié pour nous, yo dit, Amen normalement, et puis yo fait signe de la quoi, peuple pas ici, le kidnappe. Ils ont en dedans l'église pour qui ça pour pou pas ont pas perdu Mouniou a pris un otage yo de vue ils pouvez pas voulu Mouniou en fouiller parce ont passé au cap sorti pile Mounab sorti au dans l'autre porte ils ont pas ouais côté fait eh bien kidnapper ils ont en dedans l'église là ils suivent la, suiv la messe normalement les messieurs sortis ils ont suivi messieurs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 mais depuis une série de paste, rentre dans Zak Malonet. Nous yon ap dans tout le président. L'église épiscopale dans trafic zam à trafic bal. Kote jan de ça sa yon fait, peuple haïtien. L'esprit bon dieu pas brete là. Les anges courent qui te zon sa Est-ce qu'on de décause? Frère, bien aimé, m'rapple moi piti. T'es yon prédicateur qui te vine yon croisade. Et puis yon frère qui t'a témoigné, frère a vine il dit, zi, pou moun la, bon Dieu plus remè yon pasem. Pendant frère, avance dans témoignage la et puis prédicateur, t'es dans salle la parce que c'est jou combat et délivrance, t'es gon jeune. Et puis, le prédicateur a dit, mon frère, je ne sais pas e bon Dieu plus grand pas mon passé, non? Mais bon Dieu remet nous tous, bien sûr. Mais il y a des bagages, que bon Dieu fait dans la vie, ou frère, c'est se ça bien aimés Eh bien, ça qui prend le passé, c'est le camp de témoigner, mon cher. Ou est-ce que le monde là, bon Dieu pourquoi peut me remettre le passé? Qui te m'explique? Pour montrer la puissance de l'église, c'est l'église. Donc, dans pas temps passé, frères et sœurs, si tout fort fait qu'on est, si nous pas bien ensemble avec elle, c'est ça. gon nous avons dame qui finit dame bien jouée, dans la semaine, e so, et rive, puis le week-end, nous avons tombé à l'église, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pris la 7-seine. Rivet, rivet, la princesse de la Sénatelle, seulement avons le corps du Christ et puis le avons C'est courir, courir, ensemble avec elle, rentrer dans sacristiale, faire gros la prière pour lui. Est-ce qu'on comprend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 Bon Dieu posait Satan question. Et c'est depuis là sa, ça, vous faites bien-aimé pour en couper. Il comment va t job à passer en bas Il dit, oh, monsieur bien passé, au a mis des choses bagay Mais me s'il n'a pas de gain, il est comme ça, déjà. Il dit, eh bien, on la foile. On m'a fait appeler, prend tout ça, le posséder, mais pas toucher à la ville. Li tout, il tout, tout petit mourut. Tout bien. amis abandonné. Madame viredo d'où quitte elle Job rive et on Tout ni moi est sorti dans maman. Tout un bralé. Maudit jour, je me défète là. Mais il était toujours été coué dans bon Dieu. Et richesse sur à retourner peuple haïtien eh bien frères et sœurs bien-aimés ça qui prend le passé messieurs ça qui vient de prédicater le passé long coup de poudre les mourir mais d'habitude les hauts pas coup de poudre mourir à 24 heures de temps faut ressusciter encore eh bien pendant on saute lever zombie messieurs frères et sœurs levé on saute lever zombie messieurs même t'es capable de dire ça c'est pas zombie ah mais moi sur levé messieurs tout entier net d'ici même qui t'en dans sa cas là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 quand devant la courri, ils ont la la cour, ils la cour. l'église, la cour, ils ont été la cour, l'église ont été dans la cour, ils ont la cour, l'église la cour, ils la eh bien, ça qui prend le passé. Le kou siège l'attende, gon bagay qui sont tombe en dedans la koua. Se non la de l'église. Il leve le flash li. Il sot il al Là L'el rive ou son moun qui dans la cour. Il di pas dit moun nan an Et eh puis il gon l'autre qui frappe barrière pas devant. Parce que souvent moun nan chambres non chamb qui pas de Tandel tandel yon frape a peuple haïtien li avance devant le de qui est nan di excuse oui mon moun ki rentre là s'il vous plaît fèl le pou pour moi qu'on siège la bèl di moun ki derrière barrière mon cher c'est pas moi même nok te ouvri barrière baly rentre. Eh bien, même j'en te passe l'entrée, à quel sorti le joué nous, mais ce n'est pas moi même qui prend ouvert barrière bon rentrer, vine prendre T'en Dem bien, papa ici. Après le concierge la fin de la qui a barrière à ça, le vire d'ol, le retourne, le moun a monde ne refrappel, refrappel, pa pas chambou qui pèl, pour jusqu'à ce que le jour, papa ici, le monde qui a tombé dans la cour, je prends le balance avec elle, priez avec et puis s'entendez. Libra le rejoint une famille, Libra le et je ne jodis Bon, jusqu'à présent, les vins, yon ont prédicaté, l'évangile. Donc, si vous fin de mourir, on les voit, ils à la et puis bon dieu, rachon, men criminel, là, en papa et pas n'importe qui côté en l'église, ton de Ou alors tombe. Ça, c'est pas ti bagay piti. Mais je ne j'en pas par rapport avec ça, qui passé dans le pays d'Haïti, responsable l'église, yo même, frère, et sœurs. Ou ça y'a fait C'est yo même, oui. Qui n'a trafic zam, qui n'a trafic bal. C'est responsable l'église, yo oui qui implique dans l'assassinat, donc journée, journée, journée, je ne dis comme dit 10 commandements frères et sœurs l'église épiscopale il fait tout oui <laughs> moi-même m'abber toujours c'est il dit tu n'iras point mais mais l'église épiscopale qui le fait décaper dans 10 commandements. donc vous capable comprendre comment bandit vient sans respect pour l'église parce que responsable l'églisio affilié en somacchio il a, a multiplié insécurité en, en d'Haïti. C'est parce que on connaît eh bien, moun qui n'en tête en l'air, pareil, yo c'est eux-mêmes qui porte ses ak balle pour yo. Yo ait sans respect pour espace là, yo rentre les gens, yo ouvre yo fait ça, yo ouvre yo survre la messe normalement. Après ça, kou yo sorti, yo bape, yo mette la patte sous messie yo allé en saint Donc, journée jourdia, là nous prenons l'Église, mes amis. Faites très attention parce que la ri a piegé. en tout cas mwen sou merci parce que vous t'as avec attention merci pour fidélité ou ak patience ou mwen pral m'a quitter ou nan bras papa bonje parce que c'est lui même celle qui est capable protéger ou ba ou la vie ak la santé mwen remè wapil pile et non pas m'sefouko, n'a pas n'a croiser dans une autre vidéo pita donc c'est live 7h red branché déjà bon samedi et bon week-end.